Voici les synonymes du mot facile. Alors, simple, simple, enfantin, enfantin, élémentaire, élémentaire, aisé, aisé, sans difficulté, sans difficulté. Si vous voulez voir la vidéo qui vous explique en détail chacun de ces mots, je vous invite à la voir, je vous la mets en description.